L'arrestation de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Ginzoumbandama, continue de diviser l'opinion. L'homme politique qui avait été arrêté à la frontière Congo-Gabon en possession d'une importante somme d'argent est invraisemblablement don de saldra. pour n'avoir pas déclaré les montants et origines des fonds convoyés. Selon certains Gabonais, ce leader politique qui n'est pas censé ignorer la loi ce serait un peu mêlé les pinceaux. Pour ne pas avoir été président de l'Assemblée nationale pendant près de 19 ans, l'Assemblée à le profil exceptionnel d'être le cadre où l'on élabore les lois, que ce soit des lois nationales ou des lois supranationales. Il ne peut donc pas ignorer les obligations qui lui sont imposées par rapport à certaines situations bien précises. Est-ce que les agents ont le droit de l'interpeller Parfaitement. Est-ce que d'une frontière à une autre, on est tenu de signaler la nature la qualité de sa marchandise Parfaitement. Bon. Où se pose le problème Le problème, c'est simplement une situation d'émotion. C'est vrai que dans notre vie de tous les jours, ce n'est pas évident que l'on voit autant d'argent dans autant de valises. Voilà la situation. C'est donc une simple émotion. Je crois que le procureur de Franceville a parfaitement restitué les contextes en disant qu'il est tenu de déclarer le contenu de ces valises. Il ne l'a pas fait. Il a utilisé une sorte de subterfuge pour ne pas mener les gendarmes Contrôler ce que transportait, malheureusement, la fouille a révélé que entre ce que monsieur Nzouba a dit et le contenu de ses valises, c'était deux choses totalement différentes. À ce moment, monsieur Nzouba se met librement sous le coup d'une enquête judiciaire. Pour le colonel Makita Niembo, dans cette affaire, il y a eu vice de procédure dans l'interpellation de ce dignitaire de la République. La forme, alors la forme, là vraiment, c'est la déception totale parce que euh, tout présumé. Euh, « Coupable est, innocent, est un innocent d'abord. » Et je n'ai pas, pas, en tant qu'individu, en tant que contre je, je n'ai pas apprécié la manière dont les choses ont été faites. Vous savez, euh, toute histoire a un début. Que ce soit euh, une agression, que ce soit euh, une bagarre, que ce soit un vol. On ne peut pas, d'emblée, aux premières minutes de l'événement, rendre publique une affaire qui aurait pu euh, tourner au pire... C'est-à-dire que si ce monsieur, si monsieur Kilvan avait imaginé qu'il est derrière une délégation de, de, de, de 40-50 personnes, ça aurait pu se compliquer. Il y a des procédures qu'il faut, qu faut appliquer lorsque quelqu'un efface une situation comme ça. C'est d'abord la douane. La douane aurait pu interpeller la personne comme elle l'a fait et puis la mettre dans un bureau avec des bagages, faire des fouilles comme ça se fait ici à l'aéroport, mais pas, pas, pas en pleine rue. Imaginez un peu que cette situation. Heureusement encore parce que c'est dans un camp, même dans les camps, ils sont tous dans les besoins en matière de finances. Imagine que la population sautait sur ces sur valises et puis s'accaparait des, des sous. Alors moi je, je, je reproche la, la forme. Il y a des procédures qu'il faut appliquer, une enquête elle est d'abord préliminaire, ensuite les constatations sont faites, les photos sont faites, euh, il y a peut-être même, j'allais dire, une, un point de presse de la douane, de la douane, moi je rappelle qu'il y a un point de place de la douane pour dénoncer ou pour vulgariser ou pour rendre public cet événement qui en fait est un événement particulier, parce que ça touche en même temps un notable, un responsable politique et un dignitaire de la République. Présenté au parquet de France Vite pour répondre aux des faits qui lui sont reprochés, l'homme aurait bénéficié d'une liberté conditionnelle en attendant la suite du dossier au niveau de la Direction Générale de Recherche, qui se serait autosaisie pour raison d'enquête.